Donc, c'est vraiment important que vous fassiez les démarches de votre côté pour devenir des, des, des meilleurs joueurs, des meilleurs coachs. Euh, Cherchez des cliniques sur Internet, participez aux cliniques, tentez, de, tentez de, de faire que vos clubs, ou vous, en tant que joueur, vous organisez des cliniques pour devenir meilleurs. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, Charles vous a parlé de son expérience. Je pense que vous le suivez depuis un moment. Euh, pour ma propre expérience... Je suis allé chercher les infos moi-même. J'ai pas attendu que quelqu'un vienne me tendre la main. J'avais envie d'aimer ce sport. J'étais passionné par ce sport. Je voulais devenir meilleur, donc j'ai trouvé des solutions. Donc, restez pas dans votre zone de confort. Trouvez des solutions pour devenir meilleur. Profitez d'avoir des gens comme Charles et moi-même qui ont envie de donner à ce sport, de donner aux gens euh, les moyens de réussir et de devenir meilleur. Et c'est en saisissant ces opportunités que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs.